What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. aujourd'hui les amis, je suis en stuff pêcheur parce que je viens de revenir de la paix, j'essaie de faire la collection pour obtenir un dauphin légendaire les amis, donc euh, si vous savez pas il y a un dauphin qui existe dans le serveur et c'est, il est juste ici je crois, un dauphin légendaire, je suis à... 4300 monstres sur 10 000, je vais l'avoir un jour les amis, et il, vaut, il est vraiment stylé parce que regardez, ça, ça surprend les ennemis en les, en les flashant pendant 5 secondes après qu'on les ait pêchés, ça incrisse les 6 créatures, et plus qu'il y a de gens autour de nous, plus qu'on a de trucs, et en plus on peut avoir masse de masse de 6 créatures de chance et tout, donc je suis vraiment excité pour le Dauphin vraiment hâte de pouvoir l'avoir, euh, je crois qu'il y en a aussi, attends, je crois que moi je suis en train de travailler pour le dauphin, mais c'est même pas le type de la vidéo, moi je travaille pour celui-là qui est à 38 millions, donc euh, on verra, si je le vends ou si je le garde, on verra en temps et lieu, mais euh, aujourd'hui c'est même pas du tout ça rapport avec la vidéo, donc comme vous savez dernièrement les amis, il y a une nouvelle mise à jour avec la pet update V2, il y a un nouveau boss dans l'aine. donc euh, lorsque vous allez dans l'aine, vous avez la chance de tomber sur un boss dans le, de, de lend et ces boss de lend là ils vous permettent de drop plusieurs items donc vous pouvez drop un golem pet en épique un golem pet en légendaire mais aussi des tir boost ou des corps de tir boost si ça s'appelle et j'ai eu la chance de drop un de ces trois items euh, légendaires euh, donc je vais vous laisser voir tout de suite la reprise de ce clip et comme vous pouvez voir ici, là, nous, on est tombé dans un lobby qui a à trois étages. Et euh, lorsqu'il y a un autre étage, il y a des slabs qui s'ajoutent. Et ensuite, ils spawn et c'est plutôt intéressant. C'est plutôt stylé comme mob. Bon, il faut être bien... Il faut être bien stuff quand même parce que c'est chiant quand même à à tuer tout, il y a beaucoup de gens, et puis voilà, il faut être bien stuff, mais euh, c'est quand même, franch, franchement, plutôt sympa, si vous avez, surtout moi je l'ai fait en live, donc j'ai beaucoup de, des gens qui me TP à chaque fois, et ainsi de suite, donc c'est plutôt simple de varier, tu sais, entre lobby à lobby, mais c'est sûr que c'est difficile si tu farmes tout, tout seul, quoi. Donc, je vous laisse sur euh, la petite séquence, slash clip, qui quand, quand j'ai drop un item, et je vous reprends tout de suite après. Le mieux c'est d'être troisième car tu peux drop le tier boost qu'à la troisième place. Tu peux pas drop que le tier boost qu'à la troisième place hein. J'ai déjà vu quelqu'un drop à la, à la première place hein, le tier boost Je hein, sais pas où t'as vu ça mais.. Je l'ai, tire boost score. <rire> yes baby, oh my god, <rire> yes. Bah t'as peut-être raison en fait. Troisième place, on a eu le boost. Oh my god, c'est combien ça vaut Je sais pas justement combien ça vaut. Attends, je vais le bloquer déjà. Euh... Ouais, je vais voir combien ça vaut. Je sais pas combien ça vaut. Et si ça vaut bien, je vous donnerai de la thune. C'était euh, un tir boost. Comment ça s'appelle, tir 75 millions, les gars oh! Yes Allez, je vais donner... Euh... On avait dit... Euh... Yes Donc, je vais donner 2 millions chacun aux gars qui m'avaient TP. Enfin, je vais donner 1.5 chacun, ok Donc, c'était tir boost à 65, 75 millions. Allez, tu triches. <rire> T'as le seum ou pas <rire> Et voilà, comme vous voyez, mes chers collègues de l'Internet, on a drop un tir boost. Donc, lorsqu'on a drop le, le tir boost, on a ensuite... Euh... Donc, attends, je vais vous montrer. Euh, Core, je crois que ça s'appelle donc voilà, le tier Boost Core, donc 85 millions que ça vaut, et nous, on a décidé de le crafter en Hooper, donc il y en a plein d'autres, regardez, il y en a plein d'autres types de corps, mais celui-là, c'est vraiment le plus cher, quoi, et on a, on a décidé de le crafter en euh, Hooper, comme vous voyez, ça vaut 86 millions, c'est à peu près la même chose les deux en soi, et on a décidé de le vendre, et on a réussi à le vendre pour... 85 millions, donc il y a Frischles qui l'a acheté pour 85 millions, et avant il y avait un gars qui avait mis 74 millions, donc Angla, et nous on le récupère, et ça nous fait 84 750 000 de monnaie les gars, donc pas, plutôt pas mal euh, pour un item qu'on a obtenu à HD, euh, en faisant un golem, ce qui met notre total de balance à 400 millions bientôt Oh Oh là là là là, 400 millions bientôt, on a plein de trucs à vendre en plus à la base les gars, enfin vous regardez juste, on a deux AOTD que je fais gagner sur mon, euh, mon Discord, si vous êtes intéressé à aller jeter un coup d'œil les gars, je fais gagner deux AOTD maintenant, euh, vous pouvez participer, ça vaut à peu près 2-3 millions chaque, 2, 3 millions chaque. Euh, mais on a plein de trucs qu'on pourrait vendre. On a des minerais, on a un mosquito que je dois mettre... Pat je dois pas tabou... Pas tabou... Pas je suis sûr que ça se dit. Et je dois aussi faire des tests parce que j'ai entendu parler, les amis, que la, la Frozen Blaze, elle serait meilleure que la foule supérieure. Mais ça nous prend un pet spécial pour ça. Donc, euh, j'essaie de... Je vais essayer d'avoir le pet qu'il nous faut pour ça. Essayer de l'emprunter à quelqu'un ou en acheté un pour tester mais ça peut être intéressant ce sera la prochaine vidéo donc merci à tous d'avoir écouté la vidéo et puis on se retrouve très bientôt comme je disais avec des nouvelles vidéos comparaison de stuff préparation pour les donjons qui arrivent très bientôt et aussi n'oubliez pas de rejoindre mon discord si vous voulez rester à l'affût de tous les les spoils les trucs comme ça pour les donjons qui arrivent j'ai réussi à avoir un accès en avant première dans la bêta test en soi donc j'ai pouvoir vous stream et tout ça les donjons testeurs sur un serveur de test avec les admins les youtubeurs modérateurs et staff d'ailleurs Pixel, donc ça risque d'être plutôt intéressant. Donc euh, voilà, je vous dis à bientôt pour euh, tout ça, et puis moi je vous dis ciao.